Alors, je vais vous parler euh, des guérisseurs euh, du nord-ouest de l'Amazonie. Il en existe deux catégories. Euh, il y a les incantateurs et les chamans. Alors, les incantateurs, en, en espagnol, on dit « culandero, », c'est-à-dire euh, en gros « soigneur ». Et moi, je préfère dire « incantateur » parce que ce sont des, des experts en incantation. Ils connaissent des incantations très très longues qui peuvent réciter pendant 12 heures, c'est impressionnant, euh, toute une nuit, euh, c'est énormément de, de paroles, euh, donc c'est des paroles magiques. Hein. Euh, alors j'ai étudié longtemps euh, ces incantations, mais aujourd'hui, euh, à l'exposé que j'avais fait la feu d'avant, la première séance sur le chemin, sur, de Kosoko qui était sur le chamanisme, j'avais parlé de ces incantations, euh, là aujourd'hui, je vais plus parler de ce que font les blobos, c'est-à-dire les, les chamans. Euh, en, dans les langues, disons, ils sont connus dans le nord-ouest de l'Amazonie en tant que paillés. Et en yukuna, on dit lautchu. Bon. Donc la, la grosse différence, c'est que les incantateurs agissent particulièrement euh, au moyen de leurs paroles incantatoires, leurs paroles magiques. Alors que les chamans agissent particulièrement sur les mots euh, par leurs gestes. On dit qu'ils sont capables euh, d'extraire les maladies du corps et même de, de les voir, de les voir directement. Euh, donc dans le film que je vous montrerai ensuite, on verra ces, ces gestes et euh, justement euh, comment le chaman observe le corps. Si vous avez des questions, euh, on n'est pas nombreux, hein, vous n'hésitez pas à m'interrompre euh, si, euh, si ce n'est pas clair ou si, euh, si vous voulez des précisions. Euh, alors, je vais vous parler aujourd'hui beaucoup du problème de l'efficacité symbolique, euh, qui est un problème qu'a posé Lévi-Strauss, euh, et euh, donc dans son. Euh, Disons, ça a été publié dans un, dans, dans un, euh, dans un article qui a été ensuite euh, euh, euh, publié dans son livre Anthropologie structurale au chapitre 10 en 1958. Et je crois que l'article original, il est de 1949. Et alors, dans cet article, euh, il... Euh, il soulève donc le problème de l'efficacité symbolique, comment ça fonctionne l'efficacité symbolique. Alors pour lui, ça fonctionne grâce au langage, et il met surtout en avant le, le langage verbal, sauf dans certaines parties qui sont, disons qu'on qu cite moins de, de, de son article, où on, il parle aussi du langage non-verbal, et on, on y viendra ensuite. Et alors, donc, dans l'exemple le, qu'il qu prend, il s'agit d'une femme Kuna. Euh, donc c'est euh, les, les, les, dans les, les îles colombiennes qui sont euh, en Amérique centrale, qui appartiennent à la Colombie. Euh, donc on a une femme Kuna qui a un accouchement difficile et elle pouvait assister à un chant chamanique et se faire une représentation symbolique du traitement. Donc le... Donc le, le chant, il avait, euh, disons, une fonction de représentation comme, euh, comme un, une scène, une scène qui est, euh, disons, euh, on pourrait dire quasiment une scène dans un univers euh, parallèle, enfin, on, on représente symboliquement quelque chose qui se passe. Et alors, je cite euh, euh, Lévi-Strauss, « Le chaman fournit à sa, mal, à sa malade un langage dans lequel peuvent s'exprimer immédiatement des états informulés, et autrement informulable. C'est-à-dire que le, le champ fournit des, des, disons, euh, des, disons, des, des, des signes ou des manifestations euh, signifiantes qui ne seraient pas euh, formulables autrement. Donc ça c'est intéressant. Et c'est le passage à cette expression verbale qui provoque le déblocage du processus psychologique c'est-à-dire la réorganisation dans un sens favorable de la séquence dont la malade subit le déroulement. Alors, euh, donc il y a un déblocage qui, qui se fait, et, et ça, c'est. Alors, ce, ce déblocage, moi, je trouve que ce n'est pas un, un terme très, disons, très euh, euh, explicite en lui-même, mais euh, en tout cas, ça, ça explique, enfin, ça. ça Décrit le fait que par le langage, par la représentation d'une scène, on verra quel genre de scène ensuite. Eh bien, il peut se passer euh, une réorganisation euh, psychique dans le corps, qui peut entraîner aussi une réorganisation biologique. Et ça, c'est fondamental, ça. Alors, euh, bon. Alors, maintenant, euh, ça a suscité euh, beaucoup de questions euh, chez les anthropologues. Et euh, encore en, en, en 2007, euh, pour euh, Carlos Evrie, euh, qui est un anthropologue aussi qui a travaillé chez les, chez les Kunins, chez, chez les Names Indiens, euh, lui, il dit que c'est la croyance qui est fondamentale dans ce processus. Évidemment, s'il n'y a pas de croyance, euh, finalement, euh, la femme Kuna, elle ne va, va pas ressentir euh, grand-chose, du moins. Euh, en tout c'est ce qu'il ce qu ce qu ce qu suppose. Et alors, il veut définir un petit peu plus loin qu'est-ce que c'est que la croyance. Alors, la croyance, elle, elle permet une projection personnelle par l'interprétation d'une constellation incomplète d'indices. Alors ça, euh, j'aime bien cette, cette notion de constellation incomplète d'indices, parce qu'on a ça aussi dans les gestes. On a ça aussi dans le fait que le, la scène chamanique se déroule la nuit. La nuit, ça participe à la constellation incomplète d'indices. Qu'est-ce qui se passe la nuit le, La nuit, c'est le mystère, c'est euh, les entités, euh, qui ont, euh, euh, les esprits, les entités surnaturelles, etc. Donc ça, ça participe à la dimension sacrée de l'événement, je dirais. Et alors, ce qu'il dit aussi, c'est que peu importe que cette projection diffère entre le chaman et le patient. Euh, le chaman, il peut avoir son idée de la thérapie, mais la patiente peut avoir une autre idée. Le principal, c'est que la patiente ait son idée qui qu soit adaptée à ses besoins. Alors, n'importe quelle énonciation structurée de façon paralléliste, suscite une image sonore incomplète pouvant être complétée par le, le patient pour soulager sa souffrance. Alors, euh, Carlo Sévry, il il, pour lui, une, une énonciation paralléliste, c'est une énonciation qui a beaucoup de répétitions. C'est-à-dire euh, que les incantations, elles sont, euh, elles sont très longues, mais, par, mais elles se répètent beaucoup. Et ça, c'est utile, évidemment, pour s'en se rappeler, pour les mémoriser. Et euh, donc, elles ont des, des structures avec beaucoup de parties qui se répètent. Donc, et, on, et alors, il euh, y a juste des petits bouts qui changent à chaque strophe. Donc, c'est ça qu'il appelle une énonciation structurée de façon paralléliste. Et euh, donc, pour lui, ça suscite une image sonore incomplète que la patiente va compléter, justement. Et donc ça donne une certaine liberté à la patiente pour y mettre ce qu'elle veut, ou ce qu'elle imagine, dans un sens favorable pour euh, améliorer sa condition, pour aller mieux. Et euh, ce qu'il trouve aussi dans ses incantations, c'est qu'il y a des mots vides de sens, des non-mots. Alors, euh, donc euh, ça, j'ai observé ça aussi euh, dans, les, dans les chants et puis dans les incantations euh, du cunard. Il y, y a des mots qui n'ont qui euh, quasiment pas de sens, surtout dans les chants, dans les chants rituels. Dans les incantations, encore, en général, il y, y a du sens, mais dans les, dans les chants rituels, il y a beaucoup de mots euh, qui n'ont qui, qui euh, pas de traduction. En fait. bon. Alors là, euh, lui, euh, Carlos Evri, qui a étudié les cunards, il est bien placé pour savoir que dans ces champs, il y a plein de, il y a plein de, de mots qui n'ont pas de sens. Comme euh, « abracadabra », qu'est-ce que ça veut dire « abracadabra euh, » euh, bon, euh, Chacun y met ce qu'il veut, non, « abracadabra ». Alors, je vais vous parler euh, maintenant, alors ça c'était l'introduction, maintenant je vais vous parler euh, dans une première partie euh, de l'aspect sé sémiotique du geste et du contact. Alors, euh, qui, disons, euh, qui veut étudier le geste et le contact doit pouvoir euh, y mettre un sens, mais euh, ce, ces gestes et ces contacts, s'ils ont un sens, ça veut dire que leur forme même peut être signifiante. Donc, euh, donc on peut poser comme hypothèse que euh, toute forme de geste ou de contact peut participer. Peut participer à la constitution des indices dont le patient a besoin pour imaginer la situation adaptée à ses cadres de référence. C'est-à-dire qu'on a tous un vécu, on a tous une histoire, un scénario particulier, et si les indices n'ont sont, pas un sens figé, si c'est nous qui mettons le sens l'on imagine le sens qui nous fait rêver si vous voulez et eh bien euh, qui, ce, ce sens il va être pertinent par rapport à notre propre scénario donc c'est important que finalement les gestes ils ils n'aient pas un sens complètement figé complètement euh, défi, défini d'avance comme quand euh, on, on emploie des mots qui vont être euh, euh, interprétés littéralement, littéralement. Dans les gestes et dans le contact, on a une grande liberté d'interprétation. Chacun peut y comprendre ce qu'il a envie d'y comprendre. Et euh, bon, cette liberté, euh, du point de vue de, de, de Carlos Evry, elle est importante. Alors elle est importante dans les non mots mais elle est aussi importante évidemment dans les gestes, puisque là encore, on a des, des gestes qui n'ont pas de, de, de sens attaché. Donc ça serait des. Donc des gestes qui ont une liberté de, de compréhension euh, sémantique. Si vous voulez. Alors les questions qui découlent de, de, de cela, donc si on veut les étudier, c'est quelles sont les formes spécifiques du geste et du contact dans la thérapie Première question, par quelle forme est-ce qu'on est qu soigne euh, Quelles sont les formes du geste Quelles sont les formes du contact une autre question, c'est « Quels sont leurs sens ?» Alors ça, c'est la question euh, sémantique. La question des formes, c'est la question sémiotique. La sémiotique, elle s'intéresse à la forme des signes. Alors que la sémantique s'intéresse au sens de tout ce qui est signe. Bon. Et alors, troisième question, c'est leurs effets. Et alors, les, leurs effets, on verra ça ensuite, c'est la dimension performative du langage. On y reviendra. Alors, si on veut faire un petit peu de sémiotique, il faut, il faut aller voir Charles Sanders Peirce. Euh, donc, euh, euh, c'est vraiment l'origine de la sémiotique. Hein, ça fait déjà, euh, disons, plus d'un siècle. Euh, alors, si, si vous, son livre, son livre euh, fondamental, c'est écrit sur le signe était publié en, en français en 1978. Euh, donc c'est un américain, hein, euh, L'icône partage une ressemblance avec ce qu'elle re, qu re, représente. Oui, alors on a trois. Il y a trois types de signes. Il hein. y a l'icône, l'indice et le symbole. L'icône, le, c'est celle qui ressemble à ce qu'elle représente. Par exemple, euh, un tableau, une image. Une photo, un schéma, on a toujours, euh, disons, un, une analogie entre le signifiant et le signifié. C'est-à-dire une analogie entre le signe ou la forme du signe et le signifié, l'idée à, la, à laquelle ce signe renvoie. Je ne parle pas de la chose concrète, je parle de son de idée, de l'idée. Quand je, quand je dis, le, alors il y a par exemple, euh, euh, en, dans la langue, il y a, les, tous les, disons, il y a beaucoup d'onomatopées qui sont effectivement des icônes, c'est des exceptions dans la langue. Euh, par exemple, euh, euh, miaou miaou, hein, le, le, cri, le, donc le, le son ressemble au cri du chat. Donc le son euh, miaou ressemble effectivement un cri du chat. Et ça, dans toutes les langues, on a des onomatopées avec des sons différents. Euh... Bon. Mais il y a toujours cette analogie. Et cette analogie, elle, elle existe évidemment dans toutes les métaphores. Donc, c'est, euh, euh, disons, c'est un point commun entre l'icône et les métaphores, c'est de fonctionner à travers l'analogie. Et l'analogie, c'est un processus cognitif fondamental. Qui permet aussi bien de, de, de parler que euh, de faire des gestes, euh, etc., ou de faire des tableaux, etc. Bon. Deuxième type euh, de signe, c'est l'indice. Alors l'indice, lui, il est réellement affecté par ce à quoi il renvoie. C'est alors on a un lien de contiguité c'est-à-dire un lien naturel, un lien physique, entre le signifié et le signifiant. Par exemple, laisser des traces de pas, euh, ce sont des, des indices que les enquêteurs euh, aiment bien chercher, laisser hein. ces empreintes digitales, il y a eu un, une continuité physique entre euh, les doigts euh, d'un criminel et l'empreinte qu'il a laissée sur les lieux de son crime. Euh, un exemple que prend euh, Pierce, c'est la fumée, eh c'est le résultat d'un feu. Donc la fumée, pareil, elle est en contiguïté réelle avec le feu. S'il n'y a pas de fumée sans feu, donc euh, la fumée est l'indice d'un feu. Et cette contiguïté aussi, elle fait partie des, des, des processus fondamentaux de pensée. Euh, on aime bien penser, euh, disons, euh, les choses qui vont ensemble, qui sont liées les unes aux autres. Euh, par exemple, on a les métonymies, les métonymies, hein, les métonymies euh, elles sont toujours, euh, elles, euh, par exemple, si on dit, euh, je ne sais pas, mais, euh, euh, si on parle euh, du Kremlin pour parler de, de Poutine, euh, bon, évidemment, y Poutine, euh, il y a une contiguité, puisque Poutine, il est régulièrement... Euh, au Kremlin, euh, quand je dis je bois un verre je un verre d'eau, je bois un verre, ver, il y a une continuité physique, c'est-à-dire une continuité entre l'eau et le verre. Et donc je remplace le verre par l'eau, euh, l'eau par le verre. Bon. Donc il y a un lien, ce qui va ensemble, on va souvent euh, remplacer l'un par l'autre. Bon. Les synecdoques, c'est des euh, métonymies particulières où on a l'un qui est à l'intérieur de l'autre ou inversement. Donc là, en l'occurrence, euh, le vert, euh, c'est une synagogue. Bon, je vais pas vous faire un cours là-dessus, mais bref, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un lien euh, physique entre les deux, une, euh, une continuité. Bon. Euh, troisième type de signe, c'est le symbole qui est lié à ce qu'il représente par une loi ou une convention. Donc là, ben, on a, on a euh, tous les, disons la plupart des... Euh, des signes d'une langue hein, la grammaire par exemple euh, ce sont des lois des conventions euh, des conventions de langage et donc il y a une certaine euh, c'est les lois qui nous permettent de, de, de relier euh, un, un signifié et un signifiant bon. mais là en l'occurrence pour les gestes et le contact on ne va pas s'intéresser à cette notion de, de symbole au sens de, de, de Peirce on s'intéressera beaucoup plus à l'icône et à l'indice. Alors, maintenant, on va parler. Alors, c'est clair ce que je viens de dire Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon. Euh, alors, maintenant, on va parler des dimensions performatives et agentives du geste et du contact. Alors, le geste et le contact, ce n'est pas seulement des formes et du sens, c'est aussi des effets. Euh, pour John Austin, qui est le, le grand philosophe du langage, euh, qui, a, qui a défini ce que c'était que la performativité des actes de parole, pour lui, la parole, euh, eh bien, il ne faut pas uniquement l'étudier au niveau de son sens, au niveau des idées, ou au niveau de sa grammaire. Il faut aussi étudier ce qu'elle fait, c'est-à-dire les effets qu'elle a dans la, dans la réalité sociale. Alors, il prend le fameux exemple du, du, du prêtre euh, qui marie un homme et une femme, eh bien on a des, des, des paroles qui sont fondamentales pour changer le statut social. Par exemple, quand, il, quand le prêtre dit « je vous marie, vous êtes marié à cette femme eh », et bien, euh, eh bien les, les, les deux époux vont sortir... Euh, de la cérémonie mariée, et c'est par ces paroles qu'il va se passer euh, l'acte de mariage, donc les paroles sont vraiment fondamentales pour avoir un effet sur le, le, le statut social des deux mariés, avant ces paroles ils n'étaient pas mariés, après ces paroles ils sont mariés donc, euh, donc Austin c'est le premier à s'être intéressé à ces paroles particulières qui ont des effets par exemple quand je vous dis si je vous dis, je vous promets euh, que je vais vous montrer un film, bon, une fois que j'ai promis, j'ai promis, je ne peux plus revenir sur ma promesse. Euh, j'ai fait un acte de promesse. Et donc, euh, si, je, si je ne réalise pas ma promesse, eh bien, disons, euh, je, je vous aurais menti, etc. Donc, vous n'allez plus me regarder de la même manière. Une fois que j'ai promis, je me suis engagé. Et euh, donc, lui, euh, Austin il s'intéresse à tout, toutes, ces, toutes ces paroles qui ont des effets dans la réalité sociale. Et en fait, on s'est aperçu que euh, finalement, les, actes, les, les paroles font acte quasiment tout le temps. C'est-à-dire, ils ne font pas que décrire la réalité, ils agissent dans les interactions sociales et euh, ils ont des effets en permanence. Alors, dans les incantations, c'est évident, c'est-à-dire qu'un chaman, lorsqu'il prononce des paroles magiques, euh, eh bien, euh, ça, ça va avoir des, des, des répercussions euh, sur ses patients, sur ceux qui l'écoutent. Euh, donc, c'est finalement, ces paroles qui ont l'air simplement d'être du vent, c'est pas du vent, c'est euh, tout un tas de d'interactions sociales qui, qui, euh, qui fonctionnent et qui ont des effets euh, sur, euh, sur la réalité sociale. Par exemple, moi, si je viens pas, si ne parle pas pour faire mon exposé, vous allez ressortir « Ah ben quand même, Laurent Fontaine, il n'a il a rien dit, ça ne va pas, il n'a pas fait son travail, etc. » Donc, il euh, y a des paroles qui, qui sont attendues et qui ont des effets et qui font fonctionner, euh, je dirais, les interactions, la réalité sociale, qui font évoluer les contextes, etc. Alors, bon, la question qui, alors, qui est derrière cela, c'est, euh, et les paroles non-verbales, et les gestes, et les contacts corporels, est-ce que ça n'aurait pas, finalement, euh, les mêmes effets que le, que le, le langage verbal alors, si l'on admet que le geste et le contact puissent constituer des signes sémiotiques porteurs de sens, ça c'est ce qu'on a dit avant, ce, euh, ceci aurait alors des effets tout autant que le langage verbal. Donc, euh, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on va revenir quand même sur le, le fameux article de Lévi-Strauss dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'il y avait déjà toutes ces idées dans, ce, dans cet article euh, euh, Lévi-Strauss ne, ne parle pas uniquement euh, du langage Il parle aussi euh, des gestes et du contact Alors, lui, il distingue trois types de cures chamaniques Il en remarque trois bon. Il y a d'une part les cures chamaniques où on a de l'extraction Alors souvent euh, de la suction. Euh, vous verrez euh, dans le petit film que je vous montrerai tout à l'heure des moments où le chaman il, il, il, il, il suce la maladie euh, sur le corps de, de son patient Ça, bon. donc il, il est censé aspir, aspirer les, les agents pathogènes bon. on peut avoir aussi d'autres cures qui seraient des combats simulés donc là euh, en l'occurrence c'est celui qu'il qui présente euh, lorsque le, la, la femme Kuna a des difficultés pour accoucher. Eh bien, on a beaucoup de, de, de gestes et de paroles qui simulent un combat, c'est-à-dire une guerre contre des assaillants, contre des, des, des esprits malfaisants qui empêcheraient la, la parturiante d'accoucher. Et un troisième type, ce sont des prescriptions d'opérations, c'est-à-dire que le chaman va disposer tout un tas d'objets de, de, de, rituels euh, de, de, de, de manière très précise et euh, souvent euh, ça va permettre de propager euh, disons, des effets euh, de, des objets qu'il utilise, etc. Bon. Alors, donc ça c'est les trois types de cures chamaniques euh, du point de vue de l'évistrauss. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que lui, il compare les, les cures chamaniques aux séances euh, de thérapie euh, psychanalytique. Pour lui, euh, c'est du même ordre, même s'il reste tout à fait respectueux de la psychanalyse, hein, il le dit explicitement. Simplement, pour lui, il se passe des choses du même ordre. Euh, et alors, euh, euh, plus intéressant encore, il va jusqu'au euh, jusqu rêve éveillé, les thérapies de rêve éveillé, c'est-à-dire les, les, les thérapies d'hypnose, l'hypnothérapie, et euh, les manipulations par contact et par geste. Il dit aussi qu'il se passe les mêmes choses, et d'un point de vue symbolique, et symbolique dans son sens à lui, c'est-à-dire dans un sens psychanalytique, ce n'est pas le sens de, de Pierre, hein, c'est un sens, je dirais, plus profond, euh, c'est très très fort. Alors je, je le cite. Par exemple, la mise, la mise en contact de la joue de la malade avec le sein de la psychanalyste, la charge symbolique de tels actes rend ceci propre à constituer un langage. En vérité, le médecin dialogue avec son sujet, non par la parole, mais par des opérations concrètes, véritables rites qui traversent l'écran de la conscience, sans rencontrer d'obstacles, pour apporter directement leur message à l'inconscient. Nous retrouvons donc la notion de manipulation. Les gestes de Madame Secheil retentissent sur l'esprit inconscient de sa schizophrène, comme les représentations évoquées par le chaman déterminent une modification des fonctions organiques de la parturiente. Alors, ce qu'il euh, qu a bien noté aussi, c'est que toutes ces manipulations euh, euh, physiques, eh bien, euh, elles, elles, elles, elles créent non seulement des modifications psychologiques, mais elle suscite aussi des modifications biologiques, et ça c'est vraiment fondamental, hein. c'est explicite hein, dans, dans, son, dans son article, parce qu'il était euh, déjà en 1949, il était bien au courant euh, des, disons, des progrès en termes d'hypnothérapie, en, en termes de, de thérapie alternative, il était quand même, euh, ou, ou disons surtout en psychanalyse, il était quand même euh, au fait de ce qui se passait, et euh, on disait déjà à l'époque qu'il euh, pouvait se, euh, il y avoir des modifications biologiques, et pas uniquement des modifications psychologiques, c'est-à-dire un changement euh, physique à l'intérieur du corps par de, tel de, de telles formes de langage qui ne sont pas uniquement des formes de langage ver, euh, verbal, qui peuvent aussi être des formes de langage non verbal. Euh, alors oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc lui, il, il s'intéresse euh, au fait que dans, dans, dans toutes, ces, disons, toutes ces manipulations on a euh, des scènes qui sont, disons des scènes très symboliques, hein, dans, son, dans son sens à lui, et euh, donc là on voit bien hein, la mise en contact de la joue de la malade avec le sein de la psychanalyste, euh, donc là on a une, euh, une régression, hein, comme euh, disent les psychanalystes, donc évidemment c'est très, très très symbolique, euh, et pour lui, il se passe, comme il disait tout à l'heure, euh, enfin dans, le, dans ce que j'ai cité tout à l'heure, il y a une euh, adaptation, une, euh, un dénouement du problème du patient, euh, qui est fondamental. Et même il s'intéresse à la notion d'abréaction aussi. C'est-à-dire pour lui, le, dé le dénouement et l'abréaction, euh, cher vos psychanalystes, euh, c'est euh, du même ordre, ça peut, en tout cas ça peut entraîner euh, des, des effets non uniquement euh, psychologiques, des effets biologiques. Alors, euh, petite parenthèse, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu euh, l'hypnothérapie, euh, il y a donc euh, Milton, Milton Erickson. Euh, pour lui c'était évident ça, et il a un de ses, de ses disciples, qui s'appelle Ernest Rossi, qui, euh, disons, qui a vraiment développé euh, euh, l'étude euh, euh, des, de de, de, des, des transformations biologiques liées à l'hypnose. Bon. Bon. Alors là, on est dans l'hypnose, hein, mais euh, disons, dans, alors, euh, aussi euh, Milton Erickson, euh, son hypnose n'était pas uniquement euh, du langage verbal euh, ça y est arrivé d'avoir des séances euh, dans, des, dans des pays dans des, dans, dans, par exemple au Mexique où il ne parlait pas du tout l'espagnol et il se contentait d'hypnotiser euh, des patients uniquement par les gestes bon. Bon. Euh, donc voilà je referme la parenthèse euh, alors maintenant je vais vous parler de, de bronisme euh, Bronislav Malinowski qui lui euh, disons était quand même un, un, un grand spécialiste des, des rites euh, liés aux, aux incantations et euh, dans, alors lui euh, alors, bon, généralement euh, on, a, on a quand même euh, on n'a pas que des gestes hein, euh, c'est à dire que si on a des gestes et du contact d'un côté on a euh, en général quand même des, des paroles chamaniques euh, avant ou après en général, c'est avant. Et donc, lui, il s'était intéressé au, euh, à deux formes de, de, de rites euh, qui, qui, euh, qui venaient avec les incantations. Euh, donc, bon, je ne euh, sais pas si tout le monde connaît Malinowski, mais disons, lui, il a, il a travaillé aussi îles trop brillant dans le Pacifique, euh, au début du XXe siècle. Euh, et donc... Donc c'est dans son, son livre euh, « Les Argonautes du Pacifique hein, » que vous trouvez euh, la définition des rites d'imprégnation et de transfert. Alors, lors, alors je le cite, hein, « Pour les rites d'imprégnation, lors de l'exécution de ces rites, on dispose toujours un objet bien apporté de voix dans une position appropriée. Souvent, cet objet est placé dans un, ré un récipient ou enveloppé pour que la voix pénètre dans un espace limité, et se concentre sur la substance que l'on désire enchanter. c'est effectivement ce qui se passe, euh, là, donc, sur ces photos euh, chez les indiens du Kunin. Euh, on a un, un, un chaman, ou un, un incantateur plus précisément, qui va euh, euh, prononcer une incantation pour un un sevrage avec une, une crevette. Et cette crevette, il va la donner à un, à un nourrisson, euh, enfin, oui, un bébé, non, un, peu plus, un peu plus âgé qu'un nourrisson, disons un bébé de 5-6 mois, euh, euh, pour, disons, pour le protéger de toutes les futures nourritures qu'il va consommer dans sa vie. Et euh, donc, vous voyez, il y a un... Outilie-poucou, c'est ça C'est un genre de, de, de double cône qui est tressé et dans lequel les, les chamans et les incantateurs mettent systématiquement des calebasses ou euh, des euh, disons, des objets à traiter qui vont recevoir leurs paroles chamaniques. Alors, euh, alors ces rites d'imprégnation... Euh, du point de vue de Malinowski, ils peuvent se faire directement sur le patient ou sur l'objet à traiter. Alors que dans les rites de transfert, on utilise un, un moyen intermédiaire, euh, comme là, en fait, euh, qui va recevoir les paroles et qui va être mis en contact euh, du, du patient. Alors, évidemment, la, la crevette, on va la donner à, à absorber euh, au bébé. Bon. Et donc là, quand il y a un, un, un, un élément qui va, être donné, qui va être mis en contact, un élément intermédiaire, là, il parle de rite de transfert. Donc, la formule est prononcée sur un agent intermédiaire spécial, créé pour les besoins de la cause, destiné à absorber la vertu magique et à la communiquer à l'objet concerné. Alors, ça, on les verra, ces objets... On les voit dans, dans, dans les rites schémaniques. Alors, le geste et le contact rituel pourraient ainsi concrétiser et transférer la force des paroles thérapeutiques. Donc, on a d'un côté la voix qui, qui, qui, qui charge certains éléments, qui, être, qui, peuvent, être, qui peuvent charger directement euh, un patient ou euh, charger un, un élément intermédiaire qui va être ensuite mis en contact. Alors par exemple, euh, euh, cet incantateur m'a dit que quand il était petit, on lui avait traité ses mains, c'est-à-dire ses mains pour qu'elles puissent aussi euh, retirer les, les maladies du corps. Euh, donc il est, il est surtout incantateur, mais il a aussi des capacités euh, chamaniques, et donc euh, les mains, elles peuvent aussi recevoir les paroles. Alors, l'agentivité du geste et du contact. Alors, on a un autre terme un petit peu technique, qui est, qui est celui d'agentivité. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure de performativité. La performativité, c'est le, le, le, le, le fait que la parole puisse avoir des effets. Euh, maintenant, l'agentivité, c'est la capacité pour un agent d'avoir des effets. Donc c'est un peu du même ordre. Euh, et la, euh, donc c'est la capacité d'avoir des effets sur d'autres agents ou patients. Par exemple, d'avoir des effets sur les agents pathogènes. Le, évidemment, tout chaman, il est censé avoir des effets sur, sur, des, des, sur les mots, sur, sur les agents, enfin les, les mots MAUX, hein, sur le mal. Sur les agents pathogènes, euh, sinon il ne pourrait pas être chaman. Bon. Et, euh, et alors, ce qui est aussi un, important de dire, c'est que la, la gentilité elle ne peut exister qu'à condition d'être reconnue publiquement au moyen d'un langage. Il faut toujours qu'on ait un, un public ou une assistance qui reconnaisse le, le, le, le, disons le, le statut du chaman par son pouvoir, c'est-à-dire par son pouvoir euh, symbolique ou chamanique. Si personne ne le reconnaît, évidemment, le chaman n'a aucun pouvoir, il n'est même pas reconnu, enfin, il n'existe même, même pas en tant que tel. Bon. Alors, il est donc nécessaire que cette agentivité soit immédiatement... Euh... Ah oui, alors il n'est pas nécessaire que, que l'agentivité soit, soit immédiatement attestée un, par un public ou par une audience, il suffit que, il suffit que tout le monde, euh, disons par exemple, recommande que l'on recommande tel chaman et, euh, et donc ça c'est suffisant pour dire que le chaman il a, disons, reconnaît qu'il a une certaine agentivité, en tout cas qu'il est chaman. Bon. Euh, donc c'est le titre ou le statut de l'agent qui est important. Euh, Aller chez un thérapeute, euh, évidemment, euh, on, on, y, on, y, on, y, on se laisse d'autant mieux soigner qu'il est reconnu comme thérapeute. Si personne ne le reconnaît, évidemment, on ne va pas vraiment croire que, que ça va marcher. Bon. Alors, les, les différents types d'effets de la gentilité. Alors... Euh, gentilité euh, elle a deux grandes euh, deux grandes formes d'effet euh, disons l'effet le, le, le, de la gentilité ça peut être du mouvement c'est à dire susciter du mouvement euh, par exemple alors en, en linguistique disons la gentilité c'est un terme linguistique qui a été repris ensuite par les sociologues et par les, les, euh, les anthropologues sociaux euh, mais c'est surtout un terme euh, linguistique. Euh, et donc le, le, un agent, c'est dans une phrase, c'est celui qui a des effets. Donc, euh, par exemple, on est dans, les, dans, les, dans les verbes transitifs, on a de l'agentivité. Faire, faire quelque chose, faire faire quelque chose, c'est euh, par exemple si je tape, si, si je fais tomber quelqu'un, euh, je, il est l'agent et il va faire tomber quelque chose. Donc premier effet, c'est de créer du mouvement. Euh, faire tomber son café, etc. Bon. Deuxième type, euh, alors oui, alors parmi ces types de, de mouvements qui sont fondamentaux dans, le, dans le, les séances chamaniques, on a insérer et extraire. Euh, on voit sous, quand je vous disais tout à l'heure, le chaman, il suce le mal. Euh, sur le corps du patient. Euh, là, on a une extraction, donc on a du mouvement. Et, mais il aussi, aussi insérer, insérer, par exemple, insérer, euh, euh, disons quelque chose de bénéfique. Insérer, euh, euh, placer une protection, par exemple. On a des, des rites chamaniques où euh, on le on, le, le chaman, il est censé euh, placer dans le corps du patient une, une cuirasse, c'est-à-dire une, une peau de tapir, hein, la peau d'un animal de la forêt amazonienne, euh, pour le protéger. Bon, on peut insérer toutes sortes de choses. Euh, donc là, on a encore du mouvement. Bon. Deuxième euh, type, enfin, forme d'effet, euh, le changement. Donc, changer la, la, le corps même du, du patient, en l'imprégnant de quelque chose. En, en euh, Alors, ça peut être aussi changer les agents euh, pathogènes si on les neutralise. Euh, par exemple, les rendre inoffensifs. Ou les, ou les tuer, là encore, on les change. Ou au contraire, renforcer le corps du patient, le rendre plus, euh, plus fort. Là aussi, on est dans le, le changement. Euh, en gros, c'est tout pour les formes d'effet. On n'a que, que deux formes d'effet. Alors, on a la polarité des effets qui est aussi importante, c'est-à-dire le fait qu soit, que l'effet soit positif ou négatif, c'est-à-dire bienveillant ou malveillant, fonctionnel ou dysfonctionnel. Euh, alors, en général, quand il s'agit de thérapie chamanique, euh, le thérapeute cherche à avoir des, des effets fonctionnels sur le patient et des effets dysfonctionnels sur les agents pathogènes. Il cherche à les et les, les agents pathogènes. Donc il va tout faire pour les neutraliser. Et donc ça, euh, on trouve ça en permanence dans les incantations. Mais on trouve aussi ça euh, dans, les, dans les gestes et dans les, dans les contacts, effectivement. Alors, on a euh, quatre possibilités euh, d'agentivité thérapeutique par contact ou par contiguïté, c'est-à-dire euh, toucher un patient. Euh, les deux premières possibilités consistent à propager propager une propriété fonctionnelle sur des entités vitales substances ou organes ou alors au contraire propager une, une propriété dysfonctionnelle sur des agents pathogènes ça c'est au niveau de la propagation et euh, au niveau de l'extraction on a extraire une propriété dysfonctionnelle sur des entités vitales, c'est-à-dire leur enlever enlever ce qui les gêne. Ou sinon, extraire une propriété fonctionnelle sur des agents pathogènes, c'est-à-dire enlever ce qui permet aux agents pathogènes de se reproduire. On est constamment là-dedans, dès qu'on a du contact. Alors, euh, disons, pour finir un petit peu sur ces notions un peu euh, théoriques, euh, avant de vous présenter le film, euh, alors, je vous ai parlé du contact, hein. on a euh, tout, tout, ce qui touche, enfin, tout ce qui est de la gestualité, fonctionne généralement par analogie. C'est-à-dire que, euh, à la différence du contact où on a euh, la, la, la, la transmission, l'extraction, c'est-à-dire du, du, du mouvement qui se passe, euh, quand, on, a, quand on, on travaille sur le geste, en général, c'est de l'analogie. C'est de l'analogie, tout à je vous disais, de l'analogie entre deux mondes, entre le monde, euh, je dirais, réel. Et le monde imaginaire, ou le monde qui est censé être représenté, on a des phénomènes d'analogie. Donc, le geste, lorsqu'il n'implique pas un contact direct ou indirect, plus ou moins simulé, consiste généralement à mimer, plus globalement, le reste de la scène de façon iconique. Alors là, on est dans, dans, dans, dans l'icône de Peirce c'est-à-dire la représentation sous forme euh, ressemblante ou analogue. Et euh, les scènes euh, principalement représentées sont des métaphores agentives, ça c'est un, un des termes que j'utilise, c'est-à-dire qu'on a un parallélisme entre deux types d'actions. On a d'une part euh, l'action du chaman, l'action euh, concrète, qu'il fait qu'on peut voir... Et puis, euh, donc avec ses effets concrets, on s'y touche, par exemple, on s touche le patient. Et puis, euh, aussi, euh, il fait tout un tas de manipulations euh, euh, que l'on peut voir. Et puis, euh, donc, par exemple, remuer le vent, par exemple, hein, on va faire, euh, euh, faire de s'agiter, etc. Et euh, la scène imaginée. Donc la scène imaginée où on peut avoir par exemple un combat, euh, et là, ce sont deux types d'actions complètement différentes, qui ont leur propre gestes, mais qui sont dans des relations de similitude ou d'analogie. Et alors, euh, c'est pour ça que comme on a de la similitude, de la similitude ou de l'analogie, j'emploie le terme de métaphore, hein, parce qu'on a, a la représentation qui, euh, concrète que l'on peut voir, et puis la représentation imaginée, hein, qui est ce qui se passe à un autre plan. Et dans toutes les deux, dans ces deux scènes, on a de la gentilité, c'est-à-dire euh, des, des, des actes avec des effets. Et alors, euh, ces, ces, ces scènes, elles peuvent être bienveillantes ou malveillantes, et elles suscitent du mouvement ou du changement. Alors, les, les principales scènes que l'on rencontre, ce sont des, des scènes de purification. Euh, disons, dans les, Amé euh, dans les Amériques, on, on voit souvent des scènes chamaniques de purification, on appelle ça des limpies. C'est-à-dire, en gros, le chaman, il est censé faire un nettoyage du corps, extraire tout ce qui est mauvais dans le corps. Euh, là, dans, dans les, les scènes que l'on va voir, euh, on est, on est assez proche de ça, hein, puisqu'on euh, voit le, le chaman qui suce euh, des, des, des éléments dans le corps du patient. C'est très bref, mais il y a ça. Bon. On a des phénomènes de refroidissement. Pourquoi refroidissement Parce que euh, là, on rejoint le, le fait que le, le chaman soit censé disposer disons, la, la situation dans un... Enfin, disposer certaines conditions, euh, mettre en condition pour pouvoir mieux manipuler. Alors euh, le chaman, quand il refroidit le corps, il peut mieux extraire les, les entités. C'est une condition euh, pour lui qui est, qui est fondamentale. Il faut d'abord re refroidir le corps pour pouvoir extraire euh, les entités pathogènes. Et puis le refroidissement, c'est aussi euh, calmer la douleur. Alors moi je sais que j'ai déjà, déjà reçu des, des, des manipulations chamaniques, en l'occurrence par le chaman que vous allez voir tout à l'heure, et c'est bizarre, mais c'est vrai qu'au moment où il, où, il nous, où il nous touche, ou au moment où il, où il fait des mouvements autour de nous, on ressent comme un refroidissement. Alors c'est peut-être des émotions qui sont liées au fait, que, euh, à, disons à la scène, euh, le fait d'être plus ou moins en contact, d'attendre ce, ce, ce moment, qui est un moment assez, euh, disons, euh, assez, assez particulier. Euh, en tout cas, moi, personnellement, j'ai ressenti hein, ce refroidissement. Et alors oui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il utilise le tabac pour refroidir. Alors, pour, dans nos sociétés, le tabac, c'est quelque chose de toxique, etc. Mais pour les chamans, le, le tabac, c'est un élément qui permet de refroidir le corps. c'est euh, du même ordre aussi que la coca à mâcher. On est dans des dans les, dans les euh, sociétés d'Amazonie du Nord-Ouest. Euh, les Indiens sont des mâcheurs de coca, des, de coca. Euh, donc c'est des, des feuilles de coca qui ont été grillées. Euh, pulvérisées et mélangées à d'autres feuilles, euh, d'autres sangs, à des, des, des cendres d'autres de feuilles, et qui sont réduits en, en, en poudre très fine. Et cette coca à mâcher, elle est, euh, elle est vraiment indispensable pour tout leur traitement chamanique. Euh, et alors, ce, cette poudre de coca, elle est censée assécher et refroidir le corps du chaman, pour les, disons, les mettre euh, quasiment euh, euh, dans un autre état qui, qui est proche de la mort finalement. Quand, euh, quand ils, ils font les, leur rite d'initiation, les, les, les chamans, ils doivent se rapprocher le plus possible de la mort. Et euh, donc ils ont tout un parcours où ils, ne, où ils ne peuvent plus manger de viande grasse, ils ne peuvent plus manger de poisson gras... Tous les fruits sucrés ne peuvent pas y toucher non plus. Et, euh, et ça, ça leur permet euh, disons, de, de, de, de mémoriser bon, les incantations, le shaman, de recevoir des pouvoirs chamaniques, etc. Et euh, donc on a un refroidissement qui est fondamental dans l'initiation chamanique. Et, et ça c'est la particularité des chamans, c'est d'être censé être froid. Comme des, quasiment comme des serpents si vous voulez. Quasiment comme s'ils si étaient des animaux à 10 froid. Avez, oui euh, vous avez recherché, vous avez calculé la température corporelle, tout simplement. Euh, j'avais pas d'instrument, malheureusement. Euh, euh, moi j'ai été surpris par enfin, les touches. Oui, pire, euh, pire, froid. Euh, moi je l'ai ressenti, mais j'avais pas de.. Si c'était à refaire, c'est. J'ai une bonne idée d'avoir de, de, de, un... Il faudrait des instruments spéciaux. Nous, on n'a pas, pas ce matériel-là, malheureusement, anthropologues, on est mal équipé. Mais euh, on ne pense jamais à ce genre de choses. Et quand je rencontre des, mé des, des médecins ou des personnels soignants, ils me disent toujours d'amener, de, de, de, disons, de, de travailler plus euh, avec des instruments ou de manière avec d'autres méthodes. Euh, malheureusement euh, j'ai pas, pas fait ça, mais euh, oui ça pourrait être c'est envisageable. Euh, mais sinon, euh, quand je touche le corps des, des, des, des chamanes, euh, quand je leur salue la main ou, ou même. Euh, alors peut-être au moment des rituels, peut-être qu'ils sont un peu plus froids, ça, il faut que ça pourrait être en, pour envisager de mesurer, mais c'est tellement un peu compliqué de ne de, de pas trop perturber les rituels. Parce que les rituels, ce n'est quel... pas, pas quelque chose qu'on peut, qu peut mesurer facilement. Vous allez voir euh, dans le film, là, euh, on dérange toujours un peu. Et euh, on, on, on est censé aussi des instruments à distance pour calculer la température du singe qui est sur l'arbre en face. Oui, oui, oui, oui. Il y a des caméras... Euh, des caméras... Euh, je ne je sais pas... Euh, les caméras... Euh, c est, c est pas un... Qui, qui, qui mesure la, la, la chaleur, oui ça sera intéressant de faire ça. Euh, bon ça demande un petit budget, mais oui c'est effectivement très intéressant de voir si effectivement on a des baisses de température comme ça. Bon, il faudra un budget spécial. Euh, bon, en tout cas euh, euh, je, moi je ne m'attendais pas à ressentir ce refroidissement. Euh, et bon je l'ai ressenti. Ou de subjectif que j'ai ressenti. Euh, sinon, on a d'autres euh, phénomènes qui peuvent être le, le renforcement ou la protection du patient. Donc ces manipulations, euh, elles, elles sont souvent euh, pour but, ces changements-là, ces, ces, changements ces transformations-là. Euh, sinon, on a, euh, on a la neutralisation, l'éloignement des agents pathogènes et euh, des, un combat contre les, contre les assaillants comme, euh, comme, euh, comme disait euh, lévi Strauss tout à l'heure. Euh, bon, voilà, on a toutes ces formes-là dans, dans les gestes. Bon. Donc euh, bon, est-ce que vous avez d'autres petites questions euh, Je ne sais pas si on a le temps avant, avant que je passe au film. Il est quelle heure où Oh il est 19h09. Euh, oui, oui, oui, non, je passe au film directement. Il est tard. Mais je vais tout. Je, je vais. Euh, je vais essayer de ne pas être trop long. Alors je vais vous mettre. Euh, malheureusement, je ne peux pas vous mettre les deux films, mais je vous mets celui qu'on voit le mieux. Parce qu'il y en a un, on ne voit strictement rien. Donc, euh, donc je vais passer directement. Donc là, ça se passe à. Euh, oui, non, c'est pas celui-là que je celui que je vais vous montrer se passe à Laetitia. Et euh, c'est un, un Colombien, disons, métisse de Laetitia, qui, euh, qui, vient se faire soigner, qui, qui vient se faire soigner par euh, Fermi. Euh, donc tout se... Enfin, le, ça se passe en... Il parle en espagnol, hein, les deux, contrairement à l'autre film. Maladie de pathogène en tout. Enfin, il n'y a que lui qui le voit, Ponchon. C'est une gang de jeunes La caméra, elle, a, elle a un était devenue floue. J'ai des fois, c'est comme c'est, il y a peu de lumière. I don't have so moins gras. Ça se calme. Voilà. Les soins que je te fais ont l'air de fonctionner euh, bien. Nous ont l'air de servir à partir d'aujourd'hui. Tu ne vas pas pouvoir manger de banane plantains. Il faut faire très attention à toi. Parce que sinon ça peut devenir encore très grave. Maintenant ça va un peu mieux, mais ça peut. Le, le lait aussi c'est bon. Donc tu dois avoir du café sans lait. Alors, le, les flocons d'avoine, le chocolat... Bon, en, gros, en gros, il faut qu'il fasse une diète. Et ça, c'est systématique dans les, dans les traitements chamaniques. Donc, euh, bon, voilà, on n'a pas tellement le temps de d'en voir plus, mais en gros vous avez vu l'essentiel euh... Qu'est-ce qu'il avait à la main Alors ce qu'il avait à la main c'est une dent de jaguar une dent de jaguar et c'est la même chose que ce qu'il a autour du cou Pourquoi il la regardait tout le temps Parce que, euh, comme je disais, pour lui sa dent de jaguar c'est un instrument qui lui permet d'observer, c'est comme, comme son œil si vous voulez et euh, alors c'est-à-dire que donc plus exactement, pour lui, c'est un marqueur, ça, ça, va devenir rouge. ça devient rouge quand ça s'approche d'un mâle dans le corps. C'est ça qui m'a dit pour l'extérieur, Alors, non, il n'y a que lui qui le voit de, de cette couleur. Euh, mais lui, il le voit. Euh, alors, bon, on voit quand même dans la pénombre, hein, euh, c'est vrai que euh, mais lui, il, il voit ce qu'il fait, hein, il se voit entre eux. Bon, moi, j'ai une caméra euh, infrarouge, donc, euh, donc je vois à peu près, tant que je suis, je suis proche, hein, parce que dans l'autre film que j'ai fait, je suis un petit peu plus loin. Et, et alors c'est ça qui est le problème pour filmer ces rituels, c'est déjà on est complètement dans le noir. Euh, euh, Se rapprocher, c'est un peu délicat, parce que, disons, ils font des manipulations, ils sont censés être en relation avec leurs ancêtres, euh, donc des fois il faut les autorisations enfin il faut qu'ils nous autorisent à faire ça c'est pas euh, c'est pas facile euh, quand on est ethnologue qu'on nous laisse comme ça euh, filmer. l'impression un moment on a l'impression que ça change de couleur est genre. Bah, voilà. en tout cas en plus c'est ce qu'il dit en tout cas euh, pour lui euh, ça change de couleur sa dent quand ça se rapproche d'un mal dans le corps voilà, voilà. Euh, Là, je vous laisse poser des questions. Oui. Hein. Au de, de, de suce, allumer, là, Quand il suce euh, le mal, oui. il n'est oh, oui. <rire> euh, pas vraiment sur le corps physique, j'ai l'impression, dans la vidéo, il est, il est un peu... Euh, oui, il est un petit à peu, peu à distance. Il a, il touche pas vraiment le, le corps. Il est a, il a un petit peu à, à distance. Donc, il suffit qu'il qu s'approche qu qu à cette distance-là. Et ça suffit. Ouais, pas oui, sous la oui, coupe, oui, ou -ce oui, il n'y a pas besoin ça. de... Pas besoin. Mais alors moi j'ai vu d'autres chamans, euh, enfin j'en ai vu un particulièrement, qui lui euh, disait qu'il avait absorbé et il recrachait quelque chose, une petite branche ou quelque chose. Mais moi je l'ai vu, il simulait, hein, c'est-à-dire qu'il avait, il avait pris avant une petite branche qu'il avait gardée dans la bouche. Et bon, peu importe à la limite, mais le, le disons... Euh, euh, elle a, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est qu que de voir le patient s'il n'a pas vu cette supercherie en tout cas il, il ressent d'autant mieux qu'on lui extrait quelque chose et euh, j'ai aussi vu ça oui, oui, peu et importe que, ce qu'on pense derrière voilà, en tout cas euh, lui il était persuadé euh, le, enfin, dans ce qu'il m'a dit euh, que, que c'était comme ça que ça fonctionnait la personne qui, qui, qui s'est fait soigner, euh, ça allait mieux. Bon, euh, je dis supercherie parce que Lévi-Strauss, lui, il cite cet exemple où, où, il, où il voit dans les trois types de cures, euh, il dit que dans les extractions, il y a souvent ce qu'il appelle des supercheries, entre guillemets, où on extrait quelque chose. Bon, c'est sa notion à lui. Il faut voir si ensuite c'est vraiment, le, si, si ça soigne ou si ça ne soigne pas, si c'est vraiment... Euh, le, le, le soigneur qui veut, qui, qui veut arnaquer, j'en sais rien. Là, c'est autre chose, c'est une autre dimension. monde de l'énergétique et de la visible avec des... C'est ce que je vous avais dit, que je développerai par la suite. D'ailleurs, la nuit, la nuit c'est vraiment, euh, disons, ça participe à la constellation d'indices, ça participe au, au mystère. Alors, moi j'ai écrit un bouquin euh, que je peux faire circuler, justement. C'est le chamanisme euh, euh, sur le chamanisme nocturne des Yukunas. Euh, chez les yukuna, euh, la nuit, on est dans des conditions qui permettent de, de décupler le, le pouvoir chamanique. C'est-à-dire que... Alors, pourquoi Parce que, disons, euh, euh, on, a, on a certains sens qui sont beaucoup plus en éveil. Par exemple, la, la, les, les, la perception à distance, du point de vue des chamans, elle est beaucoup plus forte la nuit. Euh, et alors, en même temps, pourquoi ils doivent faire ça la nuit Parce qu'ils doivent se cacher aussi. Ils, doivent, ils, ne, ils ne peuvent pas être vus par euh, les, les, disons, les, euh, les, les agents euh, qui, mal, disons, malveillants qui, euh, qui en veulent aux, aux patients, hein. ou même pour se protéger eux-mêmes, les, les chamanes, euh, pendant toute la période d'initiation, ils doivent apprendre les paroles magiques la nuit, parce que sinon, ils sont, ils sont dans, le, euh, dans le collimateur de tous leurs ennemis. Donc, c'est important de, de faire ces choses-là la nuit. Et alors, la nuit, c'est aussi le moment euh, du, euh, où on a beaucoup d'entités euh, malfaisantes. Les, ils ont des, des démons, etc., qui agissent... Euh, Principalement la nuit. Donc euh, c'est donc pour ça que la nuit, il y a, il y a quelque chose de, de, de, de, disons de, de très fort. Je pense que c'est contradictoire, parce que justement, pourquoi ne pas faire le jour lorsque les, les agents négatifs sont plus sont, sont là euh, Alors, zéro, non, en général, euh, non, ils doivent faire ça la nuit parce que, euh, c est, c est, disons, c'est euh, le moment où ils peuvent faire les choses d'une manière. Euh, un, d'une manière, euh, disons, la nuit, ça permet d'avoir plus de pouvoir. Si vous voulez, pour les chamans, ils ont beaucoup plus de pouvoir la nuit. Et puis, euh, alors peut-être aussi pour refroidir le corps, etc. En tout cas, c'est une condition fondamentale euh, pour faire les choses. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a toute une mythologie hein, qui explique ça. C'est-à-dire que les incantations, elles fonctionnent la nuit. Elles, elles, elles ont été euh, euh, les premières incantations sont arrivés lors de la, la création de la nuit euh, chez les yukunas. C'est-à-dire qu'à euh, l'origine, dans la mythologie, il n'y avait pas de nuit, il y avait tout le temps de jour. Et c'est lorsque les, les, les, les héros mythiques ont euh, fait apparaître la nuit, enfin, ont, ont fait disparaître le jour, qu'ils euh, ont pu commencer. C'est en, euh, en réorganisant le monde, en faisant l'alternance jour-nuit. Ils ont pu le faire grâce aux incantations. Et, et ça, donc, ils l'ont fait la nuit. Les premières incantations ont été faites la nuit. Donc, il y a toute une, euh, toute une explication, euh, je dirais, mythologique. Euh, bon, et euh, bon en fait, quand, de faire ça euh, avec... De, ah oui, de, de, de, la lumière, c'est trop dangereux pour faire ce, ce genre de choses avec la lumière. Et puis aussi, peut-être aussi, pour, pour voir cette dent rouge, il faut la voir dans l'obscurité. Enfin, le chaman, il a ses visions. Euh, il voit s'éclairer sa dent rouge, dans l'obscurité, dans le jour, il le euh, voit. Avec de la lumière, il ne pourra pas le voir. Oui, oui, Alors, vrai, il y a autre chose aussi qui pourrait jouer. À côté des croyances, il y a aussi le fait que la nuit, on est beaucoup plus en monde à cartes, et on est beaucoup plus facilement en trans. Oui, oui, c'est vrai. Alors c'est vrai, il y a une dimension trans, hypnotique, euh, supplémentaire, la nuit, etc. Bien sûr. Pour le, le rêve éveillé, la nuit ça marche mieux dans le noir. Alors du coup, là, dans cette situation-là, dans le film, est-ce qu'il faisait jour se qu y avait... Non, non, non, il, non, il, non, pas non, pas non, non. Les, les, les rendez-vous avec le chaman, ça se passe. Après, oui. euh, oui. après, après 18h. C'est-à-dire qu'en Colombie, euh, comme on est en pile sur l'équateur, hein, donc le, la nuit commence à 18h et le, le, le jour se lève à 6h du matin. Hein. On est pile 12h, heures, 12h heures toute l'année. Euh, et donc, les, les, les rendez-vous, en général, ça se passe le soir après manger vers 20h, 21h. Ben, C'est-à-dire que, c'est un peu informel, hein, on a sans arrêt des patients qui débarquent à n'importe quelle, quelle heure le soir. Euh, le, oui, oui. Ça c'est bon. Alors ça c'est Carlo Severi hein, qui dit ça marche mieux quand on y croit, etc. Euh, bon, moi je ne fais que citer hein, parce que il euh, y, y, y a toujours des, des séances où on n'y croit pas puis on est quand même soigné. Voilà, euh, -ce que, et notamment, oui. oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui. Alors est-ce que ça passe par la... Alors, comment ça fonctionne exactement, euh, euh, c'est là que, euh, finalement, alors pour les strauss il euh, y a toujours un lien avec la mythologie de, dans, chez les, dans le chamanisme, hein, c'est-à-dire qu'on euh, est dans des sociétés qui ont tout un, euh, tout un corpus de mythes, c'est-à-dire une masse d'histoires dans lesquelles les, les Indiens sont quand même conditionnés hein, du point de vue de, de leur cadre de référence. Petite parenthèse, le oui Christianisme, le Christianisme. comment le Christianisme, le Christianisme, le Christianisme. oui oui voilà bon oui enfin bon c'est simplement pour recadrer par rapport à ces indiens -là. Bon. et donc euh, le, le, les soins ils fonctionnent à travers ces, ces cadres de référence que je pourrais pas tellement vous développer et mais tout fonctionne comme ça c'est à dire depuis l'enfance, euh, les, disons, ils le, le, grandissent avec ces mythes, avec ces histoires, etc. Et ils se construisent comme ça. Bon. Alors, pour les strauss dans nos sociétés, on, euh, lui, il ne parle pas justement de ces mythes qu'on a dans le, de, de, de, là. Il dit que le patient, il amène ses histoires, lui-même. Et on a un peu une inversion entre le psychanalyste qui écoute les histoires du patient et. Le, cha, le, le chaman qui lui, euh, au contraire euh, conditionne son patient à travers tout un tas d'histoires bon moi je trouve que c'est pas aussi autant une inversion parce que nous aussi on a nos propres histoires etc euh, simp euh, bon simplement les, ce qui est intéressant quand même c'est que les, les, les, histoires, les, les histoires, nos cadres de référence nous conditionnent dans la manière dont on, voit, dont on va interpréter la gestualité, les contacts, etc. Et chacun a ses propres scénarios euh, de vie depuis l'enfance. Hein, ça, ça nous renvoie à l'analyse la, transactionnelle de Eric Berne, où il montre bien que, on a, que yeah, les, is, les histoires qu'on a reçues dès l'enfance nous, nous, nous permettent de nous construire euh, complètement, et qui vont nous permettre aussi de construire notre propre histoire, notre propre scénario de vie, etc. Bon. Et, euh, et alors, là-dedans, les métaphores sont fondamentales. Les méta euh, mais là, on est encore dans le langage. Euh, dans la gestualité, dans la gestualité, à mon avis, il se passe la même chose. Et c'est aussi... En fait, l'hypothèse là-dedans, c'est de dire que les gestes en eux-mêmes, ils, ils ne donnent pas tout le sens. Le geste non plus. Chacun peut y mettre un petit peu, par son imagination... Et euh, selon les cadres de référence qu'il a, il y met ce, ce qui, euh, le contenu euh, qu disons qui, lui, qui lui est utile pour soigner sa maladie à partir du moment où il pense, où il croit vraiment que le thérapeute euh, est bienveillant envers lui. Bon. Moi je pense que ça passe par là. surpris parce que en regardant mes films, ce film-là que je vous ai montré, je l'avais un peu oublié parce que j'avais un autre film que j'avais fait en 2013 et, et donc il fait exactement la même chose avec une dizaine de patients et exactement la même chose. Ça se répète, c'est c'est la même chose donc euh, c'est donc pas improvisé c'est toujours, et il utilise ça même la même dent de jaguar, etc toujours pareil en gros. sauf que la différence c'est qu'avec les patients de la Pedrera euh, avec, euh, il prépare avec il fait une incantation avant, qui est une incantation assez rapide par rapport aux incantations euh, des, des, des, des, des incantateurs que je vous ai montré au début qui est assez rapide, en un quart d'heure, c'est fini l'incantation, alors que les incantateurs, ils peuvent faire des incantations plusieurs heures. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il a vu pour la deuxième fois euh, Alors oui, c'est vrai que, lui, euh, là, dans le film, ça n'apparaît pas, mais à d'autres moments, il fait aussi des petites incantations pour, pour, pour ce, ce monsieur-là. Et alors, et alors, il utilise... Euh, il utilise tout le temps le tabac, la coca à mâcher euh, bon, il a, mais c'est surtout ça voilà. et puis là, vous avez vu il a des dents de jaguar autour du cou dans les dents de jaguar il a des esprits il, euh, normalement euh, enfin, ils disent qu'ils ont des esprits de jaguar qui, sont, qui habitent ces dents de jaguar et qui les aident pour prononcer les incantations et qu'ils communiquent disent qu'ils communiquent avec ces, ces, ces esprits jaguars. Il a, en fait, il y a deux types de colliers. Il y a les colliers pour les chamanes, et puis il y a les colliers pour les chanteurs-danseurs. Eux aussi, ils ont des colliers dans les cérémonies dansantes. Euh, euh, oui, euh, à la fin de la dernière photo que je vous ai montré, il y avait une cérémonie dansante où euh, les chanteurs, ils ont aussi des colliers avec des dents de, de jaguars. Et là, les, les esprits jaguars les, les aident pour chanter. Qui disent qu'ils ent qu entendent, qu entendent des chants, ça les aide pour mieux chanter, etc. Euh, et puis, il a aussi euh, des, un. Là, on ne voit plus rien, mais disons, il a des bracelets avec des, euh, des graines. Hein, et ça, c'est euh, censé être des fourmis congas, c'est-à-dire des fourmis paraponaires. Euh, elle aussi euh, l'aiderait euh, dans, dans ses séances euh, chamaniques enfin bon il a tout un tout un matériel pour, euh, pour travailler euh, mais c'est principalement ça hein, les dents de jaguar la coca à mâcher euh, voilà pas si vous avez vu mais disons il euh, y a beaucoup il y, y a beaucoup il y a principalement de l'extraction et euh, aussi euh, le fait d'utiliser le tabac euh, on, on a peut-être moins vu là dans cet extrait mais souvent il souffle du, de la fumée sur le corps du patient et ça c'est pour refroidir le corps donc aussi et donc ça avec la nuit aussi parce que la nuit c'est aussi le moment le plus froid alors voilà aussi un des éléments euh, qui fait que la nuit est plus intéressante, c'est le moment le plus froid de la journée. C'est plus froid que dans ces régions, surtout où, où, où il y a, on est dans des régions euh, équatoriales, où le deux jours il, il fait très chaud, la nuit, c'est le moment le plus frais. Donc c'est aussi une meilleure condition pour travailler. C'est absolument impensable, pour, disons, de travailler tout en, en, en, en, en transpirant à grosses gouttes, etc. Ça, c'est impensable pour un chamette. Là, le, pour le tabac justement là, le, la cigarette est, elle n'est pas allumée et il ne la fume pas en l'occurrence euh, bah là c'est peut-être le début de la séance où il ne la fume pas euh, bon moi j'ai d'autres films euh, enfin j'ai dans l'autre film que j'ai là il, a, il a, peut-être qu'il n'en a pas besoin à ce moment là mais il l'applique quand même on a vu que je ne sais pas s'il la tient oui. qu'il tient la, la dent. on a l'impression qu'il l'applique la, le long de, euh, du corps du patient oui, euh, alors là c'est vrai que pour l'instant, euh, au début, là je ne l'ai pas vu. Elle serait, elle serait, Je ne sais pas si c'est plus loin. Mais... Et peut-être que juste le tabac suffit peut-être euh, En tout cas, oui, c'est censé, censé, euh, censé, oui, censé aider à, à, à refroidir. Hein. Donc là, oui, je ne sais pas pourquoi, là, il a, il a même. Euh, mais il a, je ne sais pas s'il l'a allumé. Non, bah ça il ne l'a pas allumé. Il ne l'a pas allumé, il pause de besoin Bon, c'est un peu curieux, c'est curieux. Mais dans d'autres séances, il a, il a même allumé. le long du corps. Oui, oui, oui. De tabac forme de Alors, c'est un gros fumeur, hein, hein, Donc, euh, j'imagine peut-être que... Bon, en tout cas, il va la, il va la fumer après la, la cigarette. Je ne sais pas pourquoi là, il pas, mais bon, euh, je, dans d'autres séances, il a Il n'a pas d'assistant. Euh, non, non, non, non, non, non, non. il n'a pas d'assistant. Il n'a pas d'assistant. Non, j'en ai pas vu des chamanes qui ont des, des assistants. Euh, non, en général, les tra... Alors, ils travaillent. Alors peut-être parce qu'ils sont de moins en moins nombreux. Parce que quand ils font des, des, des, euh, disons des, euh, des, euh, des séances chamaniques. Pour, euh, pour préparer, euh, disons pour arranger le monde, réorganiser le monde, pour éviter les, les catastrophes naturelles, etc. Ils il, il ont avant, ils faisaient ça régulièrement et ils se mettaient à plusieurs chamans pour réciter des longues incantations, etc. Et euh, là, ils se mettaient à plusieurs. Mais, mais là, en l'occurrence, non, il, pour des, des soins comme ça, individuels, en général. Euh, ils, sont, ils sont seuls et ça leur arrive même de soigner plusieurs patients en même temps. En même temps. Voilà. Oui, dans l'autre film, c'est un peu ce qui se passe. C'est dommage, on voit rien. Ça, je, je peux vous le montrer quand même. Mais, euh, mais euh, euh, ils, ils sont.. Euh, à, au, bon, au début, on a une petite conversation. Euh, bon, mais là, effectivement, on ne voit pas le Oui, là, elle est bien allumée, sa cigarette. Donc là, il, est, il travaille sur un enfant. Bon, est-ce qu'il y a d'autres. Oui, voilà, bon, là, pareil. Est-ce qu'il y a d'autres moments où. On voit mieux, là, pareil. Bon, on ne voit pas assez pour. Bon. Ce intéressant, c'est que les bébés aussi, ils reçoivent les traitements chamanique. Or les bébés, tout importe qu'ils y croient ou non. Et, euh, bon, et en tout cas, euh, les parents, ils, ils croient dur comme bestes, parce qu'ils apportent régulièrement leur, leur bébé au, à soigner. Oui, oui. Euh, alors là, je pense qu'ils les traitent les deux. C'est un film de 45 minutes et ils font une dizaine à passer. Il y a des enfants, des bébés, des femmes, des enfants de tout âge. Et les échanges, c'est quoi qu'ils apportent Oui, alors en général, il faut qu'ils apportent de la coca à mâcher, il faut qu'ils apportent des cigarettes, mais ça peut être aussi de la nourriture. Ça peut être aussi de la nourriture, bon, ce qu'ils peuvent. Hein. Et on, mais là-bas, à la Pedrera, les gens sont très pauvres, hein, donc euh, c'est vraiment, de, de les, vraiment euh, euh, ils offrent ce qu'ils peuvent, ce qu peuvent, hein, de la nourriture, euh, très peu de choses. Ah, là, là, là, là, là. Là, dehors, là. Oui, oui, oui, c'est dehors, c'est dehors, dehors. ensuite, il va parler aux patients, oui, un petit là, c'est les enfants qui sont, sont intéressés par la caméra. Hum, bon, voilà, toujours un peu pareil. Donc ces manipulations, on se demande si c'est... Alors, il y a une partie extraction qui est claire. Il y a une partie observation, et puis euh, euh, refroidissement, pour pouvoir extraire. Ouais, c'est ce, ce que je perçois. On a l'impression que la danse c'est à scanner en fait. Oui, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça, la même idée. ils savent ou est-ce que ou est-ce qu'ils est qu ont mal enfin, euh... ou est-ce qu'il y a un problème ou bien Ah bah que... ben, ils savent qu'ils ont mal oui. Mais oui ils oui. savent qu'ils qu vont mal, mais est-ce qu'ils savent où euh... Ou est-ce que c'est lui qui leur apprend hum... ça, ça, je, je les ai pas euh... Je sais, je n'ai pas, pas analysé suffisamment le, le détail de ce qu'ils disent pour, euh, pour voir s'ils si, ont dit avant euh, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal, mal là parce que là, ça serait un petit peu trop évident hein. là, Mais moi, il me semble qu'ils qu ne disent, ils disent pas grand-chose hein. oui. euh, C'est lui, lui qui observe et qui ouais. dit où ils ont mal bon, et puis après, c'est eux qui vont, qui vont constater Si effectivement... Question, simplement à la fin, mais tu ne dois pas faire ça, pas manger ça, pas voir ça, mais finalement il n'y a, a pas d'interaction, d'échange euh, comme il peut y avoir en occident par rapport à la, à la maladie, quoi, à la médecine. Oui, oui, euh, c'est-à-dire ce avant. Un oui. Au savoir, un peu. oui, oui. Euh, bon, alors c'est vrai que là, on ne voit pas tout hein, dans le film. Mais euh, avant, il y a quand même une exégèse. Hein, euh, c'est-à-dire, le, le patient, il dit.. S il va voir le chaman. Il dit quand même s'il a. Pourquoi il, il a besoin de le voir euh, Il dit s'il a mal, etc. Euh, alors bon, c'est vrai que les enfants, il y en a, ils disent, les enfants, ils disent absolument rien. C'est simplement euh, un check-up, hein, je dirais. C'est-à-dire, euh, il regarde s'il y a quelque chose qui va pas. Et en général, c'est regarder s'ils n'ont pas consommé une, une nourriture trop grasse, une nourriture interdite. Qui les mettrait en péril c'est à dire qu'il qui, euh, qui les ferait ressortir euh, euh, qui les mettrait dans le, dans le collimateur des, euh, des esprits ou des an, des, des animaux justement euh, euh, malveillants euh, qui, qui ont qui auraient été consommés justement par exemple s'ils ont mangé du pécari c'est un genre de sanglier euh, d'amazonie eh bien, euh, la, la viande de pécari, qui est un peu de, comme la viande de porc, c'est de la viande très grasse. Bon. S'ils en, en ont mangé trop régulièrement, euh, les pécari vont être en colère après eux, et ils risquent de, de les attaquer, de leur donner des maladies, etc. Et donc c'est ça qu'ils regardent, les, les, les viandes qui sont consommées, pour savoir si euh, les animaux en question sont en colère, euh, et donc dans ce cas-là, il faut faire une diète. Voilà. Et c'est ça qu'il voit avec sa dent. Il voit surtout euh, le, le mal, en général, c'est le, le résultat d'un abus alimentaire. Est-ce qu'il y a des techniques, ce que Michael Arnard appelle les techniques de recouvrement, ou au contraire, on extrait des choses qui n'ont rien de à faire ou plus à faire dans le corps du malade, comme par exemple de, des garignes, hein, on, on le spiritus pochette de Garin, et le recouvrement, c'est réintroduire des choses qui manquent euh, à l'intérieur du corps du patient. En fait. oui, oui, oui. est-ce qu'il parle de ce genre de Oui, alors. Que de que vous avez sens... observé ce genre de patient Alors, extraction. On, on a, ça, ça. quand ils enlèvent. On a vu de la, la succion. Euh, la, la, euh, rec recouvre, alors insertion de choses dans le, dans le corps euh, ça c'est euh, quand ils, on leur fait absorber quelque chose c'est à dire quand on leur donne un breuvage pour euh, les soigner euh, oui il euh, y a aussi ça oui oui alors ne serait-ce que la, la coca à mâcher euh, traiter de la coca et la donner ensuite aux patients, ou même ou le, le lui mettre sur le corps, par exemple pour le protéger, souvent les, les, chasse, les, les chasseurs, avant qu'ils partent à la chasse, le, le soigneur, il va traiter de la coca, et il va lui mettre sur les jambes, sur les pour, pour éloigner les serpents, ou pour éloigner, disons, les prédateurs qui pourraient, qui pourraient l'attaquer en forêt. Donc, euh, oui, on a toujours, on a toujours euh, de l'extraction ou au contraire donc de l'extraction d'agents pathogènes et de l'insertion euh, d'agents euh, qui, qui seraient le, le contraire, donc qui, de, qui sont euh, bénéfiques. Alors, le, par exemple, euh, l'entité le, vitale dont, euh, dont, dont, dont, dont je parlais tout à l'heure dans les... Dans les euh, euh, c'est par exemple l'âme hein il faut réincorporer l'âme du patient, souvent dans le chamanisme on a la perte de l'âme hein et ça c'est dans l'exemple des kunas qui a été étudié par Lévi-Strauss euh, il y a tout un rituel pour aller rechercher l'âme du patient bon, bah chez, ces, chez les kunas il y a aussi ça, il y a beaucoup de, de rituels où il faut aller rechercher si et la, la remettre dans le corps bouddhas, oui, alors l'âme que c'est quelque chose qui, qui qui peut euh, qui, qui peut se diviser en, en plein de parties différentes et, euh, et donc on la re, on peut en remettre des parties etc et quand euh, alors souvent les, les, euh, les, les soigneurs euh, enfin souvent quand ils se font attaquer par d'autres chamans c'est pour ça qu'ils doivent travailler la nuit ils doivent se cacher souvent il y a un chaman ennemi qui leur prend une partie de leur âme euh, justement pour, le, pour, les, pour les rendre plus vulnérables et, euh, et donc ils ont des rituels pour essayer de récupérer leur propre âme pour réincorporer l'âme dans le patient. Ça, c est, c est, On trouve ça tout le temps. Je pense que ça, c'est une des... disons, Ça fait partie des rites qu'on trouve partout dans le chamanisme. qu'il y a des conflits interpersonnels entre... Oui, des conflits et entre chamanes, mais je veux dire la perte de l'âme, on trouve ça régulièrement dans le chamanisme. La perte, et donc aller à la quête... De l'âme, rechercher, rechercher l'âme d'un patient ou rechercher son âme, c'est quelque chose qu'on trouve partout dans le chamanisme.